Oui, bonsoir, alors nous sommes en direct de la place du Tertre à Paris, voilà, au pied du Sacré-Cœur, et je me présente, je suis donc le délégué médiateur chargé de répondre aux innombrables commentaires que suscite la web-série éducative « Rachel et l'islamo-gauchiste » de Pierre Mirachkowski. Donc je réponds tout de suite au très très chaleureux, je tiens à le souvenir, courrier de, de Clément,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 exprimer la vie intérieure de ces personnages par le dialogue et les situations qui traversent, l'économie des dialogues pour une paroles plus percutantes et des tournages plus simples et efficaces. Date de 31 décembre 2021, avec Martin Sauvageau, scénariste, et Sophie Pinsomaille, scénariste et comédienne. Voilà ce que le cinéma... Voilà ce que le cinéma.